Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager une de mes techniques favorites, la montée d'escalier, deux marches à la fois. Voilà, donc si vous, avez, si vous avez une maison ou si vous habitez un appartement à étage, c'est facile à faire. Si vous n'avez pas um, d'étage, si vous n'avez qu'un étage, vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Si vous avez un sous-sol, vous faites sous-sol, premier étage, à condition, attention, d'avoir un escalier sécurisé, c'est-à-dire muni d'une rampe. Pourquoi ben, Tout simplement pour éviter de tomber, donc vous simplement vous posez la main sur la rampe par sécurité, alors attention à la descente d'escalier, c'est là qu'il y a un risque de chute, donc quel que soit votre âge, il faut être prudent, c'est une question vraiment de bon sens, voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, on va commencer par descendre, on va descendre par l'escalier, voilà, pour se mettre en jambe. C'est parti. On part donc du sous-sol, premier sous-sol. C'est parti. 3 2 1, c'est parti. Alors, on essaie de pas aller trop vite. Hum, hum. Quatrième. Quinzième. quarante 40 Et voilà. On y est arrivé.